Quand je regarde ta sainteté Et quand je contemple ta beauté Les choses qui m'entourent ne valent plus rien Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds, il n'y a que toi. de vie, c'est. De... de t'adorer Quand je regarde ta sainteté Et quand je contemple ta beauté Les choses qui m'entourent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 Sous-titrage